ça doit bien faire la troisième fois que je parle de cet animé sur la chaîne, mais je me dis peut-être que plus de monde pourront découvrir et apprécier ce truc… Vous savez, il y a 4 ans de ça, je regardais Dragon Ball, passé à la télé, je rêvais un jour d'être aussi grand et fort que Goku, protéger mes proches et ma famille, avec un des plus grands flots de l'histoire, et des tonnes d'amis pour festoyer, mais nique sa mère tout ça, j'ai ensuite découvert les romances et les tranches de vie, et j'ai adoré Mais attention, je parle des bonnes romances, hein. rien à voir avec les blagues grotesques que sont ces personnages timides, qui n'osent rien dire et concluent la romance vers la fin de la série, histoire qu'on soit bien sûr que ce soit une romance et pas une série sur le flirt. Ça se sent que j'ai la haine un peu Avant, faire des récoltes était vraiment dur et laborieux, notre principal ennemi était les seigneurs, qui te prenaient la plupart du stock pour l'hiver, mais il y avait aussi les loups, et les animaux sauvages qui pouvaient venir dévaster les champs Attends, on passe un bac pro agriculture ou on parle d'un animé Euh. les deux C'est alors qu'un pacte fut conclu, un pacte entre les humains et les loups qui aida tout le village à faire de meilleures récoltes, et franchement ils s'en sont bien sortis pendant des années, mais des décennies plus tard, il n'en est plus rien de la protection divine de la déesse louve Holo, que c'est son nom. Maintenant les humains ont évolué et ont des outils et des récoltes beaucoup plus abondantes sans son intervention. Mais qui voit-on passer par là Craft Lorenz. C'est bien ça. Mmh. Content que tu me le dises, je t'ai pris pour un personnage secondaire. Lorenz n'est qu'un simple marchand ambulant passant faire ses ventes et voir sa vieille amie Chloé au village. Il n'a que faire des croyances de ses païens qui se refusent à l'église et prient abondamment la déesse louve Holo, celle qui aida autrefois le village. Mais bon, aujourd'hui c'est plus une légende qu'autre chose. Mais attends, tu fais quoi Euh, je prie le seigneur. Ah bah attends, moi aussi. Aouh Aouh mais le soir même, il découvre dans sa charrette, une femme louve, un peu dénudée… Oh oh wow oh mais là elle est à poil là hein, pensez à ma monétisation un peu Et c'est là que tu te rends compte que tu regardes une bonne série, c'est que Lorenz ne va pas juste se dire, ok, il y a une femme louve divine dans ma charrette, alors je vais faire mes aventures avec, non Ici, comme tout le monde, il cherche à comprendre, lui pose plein de questions, parce qu'il a entendu parler de la légende du village, et lui demande de prendre sa vraie forme pour prouver son identité, imaginez ce aussi réaliste de partout, je vais aller sauver le village de Konoa. Pop pop, contrôle d'identité, sale fils de pute! Et comme toute personne rationnelle, encore une fois, Laurent s'est pris de panique en voyant sa vraie forme et fuit complètement à la rencontre. <t 'en> Juste un peu après, avec une bonne grosse dose de recul, putain, merde, j'ai vu une femme louve là, elle était nue! Attends, si je bande, est-ce que ça fait de moi un zoophile? Laurence retombe sur Holo et parvient à s'excuser d'avoir eu peur de la sorte, sentant que quand même, Holo a des sentiments et émotions, ils parviennent plus ou moins à s'ouvrir peu à peu l'un envers l'autre et c'est plutôt pas mal. Mais bas les couilles, la passion avant le reste, on reprend la route pour faire encore plus de thunes et découvrir tout un monde de commerce et des cette louve vachement habile de sa parole et assez forte pour faire des affaires, franchement, c'est un des seuls animés aussi chill, et là, quand je vous dis aussi chill, on est vraiment sur du gros level, hein, bah que j'ai tellement apprécié que je me rappelle encore aujourd'hui après toutes ces années, car je rappelle quand même quand c'est sorti, hein, le mini Yorin que j'étais avant l'avait même regardé sur Netflix, hein, c'est pour dire, j'ai vraiment l'impression d'avoir 30 ans quand je dis ça. Commencer cet animé, c'est comme accepter une quête secondaire, ça n'importe pas tellement, mais il peut s'avérer que ça devienne assez intéressant dans la tournure des événements. Spice and Wolf n'est pas un animé à propos d'une louve, c'est une aventure entière auprès de plein de personnages très caractérisé, et de couleurs rappelant l'été, de musique douce caressant le thème, Spice and Wolf n'est pas un animé qui risque de partir dans tous les sens, avec des combats de fou malade à la sauce shonen, non, au contraire, c'est un long fleuve tranquille, mais agréable à emprunter, c'est avant tout la promesse d'être apaisé et d'apprendre, de rire, de sourire, le tout sous un fond de commerce intéressant, motivé par les intérêts relationnels de l'un et de l'autre, Lorenz pour Holo, et Holo pour Lorenz, leurs interactions rythment à eux tout seuls, tout ce fond de dialogue pouvant devenir totalement inintéressant sans eux, ce ce n'est pas le genre d'animé qui ont besoin de 3000 mises en scène pour comprendre quelque chose d'aussi simple que l'amour, nous savons que ces de là s'apprécient et le montre même à plusieurs reprises, pas besoin de baiser l'angoureux, pas besoin de chocolat à la Saint Valentin, des mots et des gestes comptent et se remarquent, oui, exactement comme dans une relation normale, commencez d'abord sans aucun intérêt particulier si ce n'est débuté par la gentillesse de ce petit marchand qui, sans le savoir, a changé la vie qui était la sienne par une action pourtant banale pour lui, bon il a d'abord couru ses morts loin d'elle au début, ok oui, si on veut, ne cherchez pas plus loin que ça, vous avez déjà tout ce qu'il vous faut, on apprend même plus tard que holo veut juste rentrer chez elle, et durant ce voyage on parlera exclusivement d'argent, de devises, dose des prix, d'échanges et de troc, le tout sous la coupe médiévale, embrassé de tout le travail artistique derrière cette production, c'est un animé dont on n'attend rien et qu'on finit rapidement par l'apprécier à cause de ça, préparez vous d'avance à beaucoup de dialogues, intéressants ou non, pour nous ou pour les personnages, mais je ne me fais aucun souci pour des gens aussi intelligents que vous je retire ce que j'ai dit Je pense que cet animé est la parfaite équation entre la romance Le tranche de vie et le marketing Si vous êtes un temps soit peu friand ou amateur de ces genres Alors c'est sûr que la série vous conviendra Et pour les gens qui connaissent déjà la série Franchement je vous aime Hein, là n'est pas la question Bah sachez qu'après tant d'années à attendre Finalement pour les 15 ans de l'œuvre, Une nouvelle adaptation animée a été annoncée récemment Ça a été annoncé après la sortie du tome 17 Si je me souviens bien du light novel Et honnêtement très heureux d'apprendre ça Vous imaginez pas à quel point je suis fan de cette série et j'espère que vous l'êtes aussi, si vous la connaissez Et appréciez la série comme moi Je préviens aussi en commentaire dès qu'on a plus d'infos Évidemment, donc n'hésitez pas à en mettre un Bref, petite vidéo cette semaine hein, euh, Car j'ai pris une semaine de vacances Et j'en ai profité pour même aller voir euh, L'avant-première euh, du film euh, du, du Kaisen hein, au cinéma J'hésitais vraiment entre sortir une petite vidéo Ou alors euh, ne pas sortir de vidéo du tout Mais briser le rythme d'une vidéo par semaine Chaque dimanche 14h que j'entretiens Depuis 3 ans juste pour des vacances Ça m'aurait fait vachement chier en vrai hein. Pour le coup c'est vraiment le genre de vidéos que je fais seulement que pour moi, parce que j'aime l'animé et l'œuvre en question, je voulais vous en parler depuis longtemps, hein, mais entre les animés de saison qui se terminent, les masterclass que je découvre entre temps que j'ai envie de parler direct, euh, voilà, que pouvait bien faire ici une œuvre qui date de plus de 5 ans, Eh bien beaucoup de choses en vrai. Donc évidemment, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, ça me fait vraiment super plaisir, quant à moi je vous dis à une prochaine vidéo, en attendant, portez vous bien, ciao bye Et ça fait ou i ou a dans ma tête depuis deux semaines, je vais péter un câble.